Mesdames et messieurs, la cour Bonjour. L'audience est ouverte. Madame la pétière, c'est Yann Kelly qui a de ce rôle. J'appelle l'affaire numéro 1 de ce rôle au rapport de Madame Perche portant le numéro 19 LY. la SASU et la de Jambis. Merci Madame vous, ça. la oh. porteur, Par une requête et un mémoire enregistrée le 21 mars 2019 et le 16 avril 2019, l'association Mauvais, représentée par Maître les Aveilles, demande à la Cour d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2019 du préfet de Saône-et-Loire. Portant autorisation unique d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent par la société Ferme éolienne de Jalonie sur la commune de Jalonie, de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L761-1 du Code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2019, le préfet de Saône-et-Loire et la SASU Ferme éolienne de Jalonie représenté par Maître Éole, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. C'est dans cet état que l'affaire se présente à l'audience. Madame la Présidente. Merci Madame la rapporteure. Madame le rapporteur public de La, la société Farm éolienne de Jalemou a sollicité l'autorisation d'exploiter plusieurs éoliennes d'une puissance totale de 12 MW sur la commune de Jalemou. Elle a obtenu une autorisation. Pour la construction de 5 éoliennes par arrêté du 19 janvier 2019 L'article R512-8 du même code prévoit que, grand 1, le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement au regard des intérêts mentionnés aux articles l 211 1 et -1. l 511 1 L'association soutient que l'incidence potentielle du projet sur l'aide de Bonélie n'a pas été étudié, Mais les requérants ne produisent pas, à l'appui de leur affirmation, le document de la Ligue pour la protection des oiseaux attestant selon eux de la présence de cette espèce sur le site. Nous avons quelques doutes sur la présence possible de cette espèce dans cette zone, y compris en prenant en compte les effets du changement climatique et l'augmentation des températures. Vous écarterez donc le moyen. S'agissant de l'incidence du projet sur les chiroptères, nous rappelons tout d'abord que le terme « chiroptère » correspond au nom scientifique des chauves-souris. Ces animaux sont sensibles aux effets des éoliennes du fait des différences de pression engendrées par le mouvement des vagues. L'étude d'impact prévoit que l'exploitation des éoliennes est aménagée de façon à limiter l'impact du fonctionnement des éoliennes sur les chiroptères. En ce sens, il a été prévu une mise en marche des éoliennes une vitesse de vente de 5,5 mètres par seconde. De ce fait, l'étude qui étudie l'impact du projet sur les chauves-souris nous semble correcte sur ce point. S'agissant de la présence de la commune de, Tra de Jaligny au sein d'une zone de siège-stress, nous citons l'association où il intervient chaque année un arrêté préfectoral de restriction des usages annuels. L'association fort mauvais n'a transmis aucun exemplaire des 10 arrêtés préfectoraux. En l'absence de documents à la plume de son acceptation, vous écarterez le décisionnelle. Elle se fondait pour cela sur la directive numéro 2011-92-UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de projets publics et privés sur l'environnement pour écarter ce projet de construction d'éoliennes. De la solution ne peut pas être différente lorsque l'autorité environnementale est le préfet de région et que l'autorisation a été accordée par le préfet de département. Parce que la loi prévoit justement une relation hiérarchique et organique forte entre ces deux représentants de l'État en région. Je rappelle, je rappelle à ce sujet l'article 2 du décret numéro 2004-374 du 29 avril 2004 qui dispose, je cite, que le préfet de région est le garant de la cohérence de l'État dans la région et qu'il a autorité sur les préfets de département. À cet effet, les préfets de département prennent leurs décisions conformément aux instructions que leur adresse le préfet de région. Fin de citation. Il y a d'ailleurs une jurisprudence assez constante du Conseil d'État sur le sujet, comme il a été rappelé. Mais les conclusions du Conseil sont à chaque fois les mêmes sur ce sujet. La désignation du préfet comme autorité environnementale est illégale et contraire au droit de l'Union. L'arrêt qui a été cité précédemment, 414-930 du 13 mars 2019. Vous ne pouvez pas rejeter ce moyen sans interroger la Cour de justice de l'Union européenne dans le cadre d'une question préjudicielle pour préciser la portée de l'arrêt forte du 20 octobre 2011, à propos de l'organisation préfectorale en France, et particulièrement alors que le Conseil d'État a jugé le 6 décembre 2017 que les préfets ne pouvaient pas plus être désignés comme autorité environnementale. Madame le rapporteur public a par ailleurs rejeté le moyen relatif au classement de la commune de Cluny au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle a indiqué que euh, la commune de Cluny n'est pas classée au patrimoine de l'UNESCO. Nous rappelons que c'est le cas et qu'elle a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO le 27 octobre 2018. Mais pourtant, elle, il n'a pas été mentionné qu'elle est Classé au patrimoine européen. Pourtant, la Cour administrative de Marseille, dans son arrêt du 26 mars 2019, que nous avons d'ailleurs mentionné dans nos écritures, a indiqué que le simple fait qu'un qu qu projet de construction situé auprès d'un euh, patrimoine euh, contribuant à l'histoire mondiale de, de l'humanité fait que ce projet, s'il menace, menace ce patrimoine, peut être annulé. En effet, le classement de l'abbaye de Cluny et des sites clunisiens au patrimoine mondial de l'Unesco a reconnu la valeur universelle, exceptionnelle de ce patrimoine historique et culturel cher à ses habitants, à nos habitants, aux habitants de la France. Ce classement pour lequel la commune de Cluny s'est battue est un moyen de faire connaître ce site et ainsi de favoriser le dynamisme local et la notoriété de la commune et de son histoire au niveau mondial. Car je le rappelle, l'abbaye de Cluny est une des premières abbayes bénédictines qui a été construite. Et ainsi, elle, elle contribue à l'histoire mondiale. Il est également la garantie que ce site, en ayant la protection du patrimoine mondial de l'UNESCO, soit particulièrement bien protégé. La perte de ce site serait une perte pour l'humanité tout entière. Si vous suivez le rapporteur public, alors qu'il existe une nécessité urgente de préserver notre patrimoine historique et culturel après l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris, il y a une semaine à peine, et également avec la menace actuelle de déclassement de la cité radieuse à Marseille du Corbusier, en raison d'un projet d'urbanisation inacceptable prévoyant la construction de tours de plus de 32 mètres à côté de la cité radieuse de Marseille et ainsi menaçant son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais également menaçant le classement de tous les sites corbusiers. Il y en a 17 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Quel sens doit-on alors donner aux, aux engagements internationaux de la France N'ont-ils aucune portée Ne sont-ils pas faits pour être respectés nous insistons donc auprès de votre Cour pour que la convention UNESCO signée par la France ne soit pas dépourvue de toute portée. Nous souhaiterions en finir avec euh, le moyen relatif à la directive Natura 2000. Madame euh, le rapporteur public a précisé que le projet était fondé par une raison d'intérêt public majeur. Mais nous, nous contestons, ce, nous contestons le... Cette intérêt public majeure. Nous souhaiterions rappeler à la Cour le rapport 2019 de la Commission européenne sur l'examen de la mise en œuvre de la politique environnementale, qui énonce entre autres que la stratégie pour la biodiversité vise à enrayer la biodiversité, à enrayer la perte de la biodiversité dans l'Union d'ici 2020. Elle requiert pour cela la pleine mise en œuvre des directives Oiseaux et Habitat pour parvenir à un état de conservation favorable des espèces et habitats protégés. Elle y, a indiqué, elle y a indiqué que si la France a accompli quelques progrès en matière de protection de la biodiversité, elle reste bien en deçà de la moyenne de l'Union et que l'une des principales menaces pour la biodiversité en France restait la perte et la dégradation des habitats. Ce rapport fait également référence aux objectifs de conservation des zones naturelles de l'île et déplore l'absence d'intégration entre les politiques de protection de la nature et les autres politiques en particulier, en particulier dans le secteur de l'énergie et ne contribue pas à améliorer la situation, euh, en, et cela en non-respect du droit de l'Union qui impose l'obligation d'intégrer la protection de l'environnement dans toutes les politiques sectorielles, surtout dans un contexte de réchauffement climatique et de mise en danger toujours plus forte des espèces protégées. Nous nous posons cette question simple. Est-ce qu'une telle autorisation de construction d'éoliennes dans une zone nature 2000 va vraiment dans le sens de ce rapport de la Commission européenne la construction doit-elle vraiment se faire sur ce site en particulier Je voudrais, en ce sens, citer un arrêt du préfet de l'Aude du 11 avril 2019, relatif à une autorisation de construction de centrales solaire photovoltaïques, qui énonce justement qu'il ne ressort aucun caractère impératif majeur à la réalisation de ce projet sur un site naturel à très forts enjeux de biodiversité. La finalité du projet sur ce site n'est pas justifiée, étant donné que la même production électrique sur un autre site, de préférence artificialisée, et déjà dégradée, et est possible. La prescription proposée par Madame le rapporteur public est insuffisante. Une prescription suffisante quant à elle, indispensable pour protéger ces espèces menacées et donc préserver la biodiversité vous amènera à un nouvel projet. La prescription que propose le rapporteur public est donc insuffisante dans le cadre de la protection imposée par la Directive Habitat. La mesure de réduction est insuffisante. En effet, si vous augmentez cette mesure et passez à 6,75 mètres par seconde, l'éolienne ne pourrait que tourner que 20 jours par an, d'après le relevé Météorologique. Quel intérêt pour une éolienne qui ne tourne que 20 jours par an Excusez-moi, messieurs, mesdames, mais autant retourner au nucléaire. L'équilibre économique du projet s'effondre alors. Et surtout, la raison impérative publique majeure qui fonde cette dérogation disparaît. La telles sont les observations que nous souhaitons formuler dans l'intérêt de nos clientes. Pour le reste, nous nous en rapportons à nos écritures. Merci, ma la veille. Pour le préfet de Saône-et-Loire et ferme éolienne de Maître Eol. Madame la Présidente, Mesdames du Tribunal, je formerai quelques observations dans l'intérêt du préfet de saône et et de la SASU, la ferme éolienne de jalonie Nous partageons l'analyse de Madame le rapporteur public qui tient compte des objectifs, parfois contradictoires, poursuivis par l'Union européenne en matière de développement des énergies renouvelables et de protection de la nature. En matière d'énergie renouvelable, la France est en retard, puisqu'avec seulement 10,9 d'énergie renouvelable produite par rapport à sa production d'énergie globale, elle est très loin des 32% exigés par la Directive du Parlement et du Conseil européen numéro 2018-2001 du 11 décembre 2018. Notre confrère insiste sur les engagements pris par la France en matière de protection des sites classés au patrimoine de l'UNESCO. Néanmoins, la France doit aussi de respecter les engagements pris en matière d'énergie renouvelable. Ce n'est donc pas en interdisant des projets éoliens, comme celui porté par la ferme éolienne de Géronie, que la France pourra remplir cet objectif, mais plutôt en s'assurant que ces projets respectent la réglementation applicable en matière d'évaluation environnementale, d'espèces protégées et de sites naturels de l'huile. Tel est bien encore l'espèce. Aucun des moyens soulevés par la l'invente n'est enfondi. En ce qui concerne l'autonomie de l'autorité environnementale, je rappellerai que le projet a été autorisé par le préfet du département de Saône-et-Loire et que l'étude d'impact a donné lieu à un avis du préfet de région. Il existe donc bien une autonomie entre ces deux autorités, conformément à ce qui a été jugé par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt six porte du 20 octobre 2011. La Cour impose seulement qu'une séparation fonctionnelle au sein soit organisée dans cette autorité, de manière à ce qu'une entité administrative interne à celle-ci dispose d'une autonomie réelle impliquant notamment des moyens humains et administratifs qui lui soient propres. Fin de citation. La Cour n'impose pas que l'avis de l'autorité environnementale soit rendu par une entité distincte juridiquement de l'autorité compétente pour autoriser le projet. En l'espèce, si le préfet de Saône-et-Loire et le préfet de la région agissent tous deux en nom de l'État, il existe bien une, une autonomie réelle fonctionnelle entre ces deux autorités. Puisque le préfet de Seine-et-Loire n'est pas le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté. Par conséquent, ce moyen ne pourra être que rejeté. Concernant les prétendues insuffisances de l'étude d'impact, les directives relatives aux évaluations environnementales imposent seulement que les incidences significatives du projet sur l'environnement soient évaluées. L'étude d'impact n'avait donc pas à décrire les incidences du projet sur la ressource en eau. Puisque ce projet n'adhérera en rien ses ressources, que ce soit lors du procédé de construction ou lors de leur exploitation. De plus, s'agissant d'un vice de procédure, les éventuelles lacunes de l'étude d'impact, qui ne sont pas établies dans l'espèce, ne peuvent entraîner l'annulation de l'autorisation que si ce vice a exercé une influence sur le sens de la décision prise par l'autorité administrative ou a privé le public d'une garantie. L'article R122-5 du Code de l'Environnement dispose par ailleurs que le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et à la nature des travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projeté et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. Fin de citation. Sur la supposée insuffisante de l'étude d'impact, Concernant les incidents sur la faune, le requérant soutient que l'étude d'impact ne comporterait aucune évaluation des effets directs, indirects, cumulés et permanents du projet sur les chiroptères et sur l'aigle de Bonelli. Au contraire, l'étude d'impact mentionne la présence de chiroptères et prévoit pour ces derniers la mise en œuvre de mesures d'évitement, de réduction et de compensation des attentes. La SASU éolienne de Jaunie, a ainsi décidé de mettre en place un dispositif particulièrement innovant de répulsion à ultrasons situé sur les pales des éoliennes. Il s'agit là d'une première mondiale. Ces mesures se concrétisent également par l'interruption du fonctionnement des éoliennes dès lors que la vitesse du vent est supérieure à 5,5 mètres par seconde. Il a été prouvé que cette mesure, qui s'inspire des études Castleman menées aux états unis permet à elle seule une diminution de 93% de la mortalité des chirotères. Quant à l'aigle de Bonnelli, malgré toutes nos recherches, et notamment à la consultation de l'Atlas des oiseaux de France métropolitaine, nous n'avons pu trouver aucune mention de cette espèce sur les terrains d'assiette du projet. Si un individu a été détecté sur le site, cela ne peut résulter que d'un acte malveillant effectué par un opposant au projet. L'étude d'impact n'avait donc pas à mentionner la présence d'une espèce qui n'existe pas concernant l'insuffisance de l'étude sur les impacts sur le paysage, celle-ci a bien mentionné le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO de l'abbaye de Cluny et le promoteur a prévu des mesures de camouflage des éoliennes via la plantation de végétaux. Ma conseil reviendra plus longuement sur cet argument. De plus, si notre confrère a cité l'exemple de Notre-Dame de Paris qui représente le patrimoine mondial de l'humanité, l'abbaye de Cluny, elle, a été détruite lors de la Révolution française il y a de cela plus de 300 ans. Ainsi, je vois difficilement en quoi des éoliennes qui ne présentent pas une co-visibilité avec le projet pourraient avoir une incidence quant à la détérioration de ruines datant d'il y a 300 ans. <rire> S'agissant désormais de la légalité interne, l'association soutient que l'intérêt public majeur justifiant qu'il soit porté atteinte à un site naturel de mille et à des espèces protégées ne serait pas démontré. Or, si l'on ne reconnaît pas l'intérêt public majeur des projets de ce type, la France ne parviendra pas à porter à 32% la part des sources d'énergie renouvelables dans la production d'énergie. Objectif qui, je le rappelle, est contraignant. Je rappelle qu'en 2016, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie estime à 10,9% la part de sources d'énergie renouvelables dans la production globale française. Le retard est donc considérable par rapport aux objectifs fixés. Compte tenu des mesures d'évitement, de réduction et de compensation prévues pour la protection de la faune et du site Natura 2000, il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients à autoriser le projet plutôt que de l'interdire. S'agissant de la mortalité des terre nous rappellerons la mise en place de mesures permettant de réduire l'impact sur la population des terre comme des périodes de ralentissement des pales ainsi qu'un déclenchement des pales lorsque les vents sont plus forts. Le motif du requérant est donc, encore une fois, infondé. Par conséquent, les moyens seront rejetés. Je laisse maintenant la parole à ma consoeur pour la suite de nos observations. Madame la Présidente, Mesdames les Conseillers, Madame le rapporteur public, j'aimerais formuler quelques observations s'agissant des prétendues violations des normes du droit de l'Union européenne mais également des normes de droit international. En ce qui concerne les normes européennes, le requérant soutient que le projet d'implantation d'un parc éolien ne respecterait pas l'article 21 du traité sur l'Union européenne, en ce que notamment l'exploitation de ressources minérales rares nécessaires au fonctionnement des éoliennes impacterait la santé des populations avoisinantes. Or, le moyen ne peut être qu'écarté. En effet, l'article 194 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne stipule que les politiques de l'Union visent notamment à, et je cite l'article, promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie, ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables. De plus, la signature par l'Union Européenne du paquet sur le climat et sur l'énergie à l'horizon 2020 témoigne non seulement de la volonté des États membres de lutter contre le changement climatique, mais encore et surtout de leur volonté de promouvoir les énergies renouvelables. De plus, la très récente directive du Parlement européen, directive 2018-2001, relative à la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, encourage, encourage grandement utilisation de telles énergies dans de nombreux domaines, tels que le secteur du transport, du refroidissement ou encore du chauffage. Ainsi, la construction d'un parc éolien s'inscrit parfaitement dans les objectifs de l'Union européenne. Le moyen ne pourra donc qu'être rejeté. S'agissant désormais de la prétendue violation de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le requérant soutient que le projet d'implantation d'un parc éolien serait contraire à l'article 35 de la 10 Charte en ce que le bruit produit par les éoliennes nuirait, et j'insiste sur ce terme, nuirait à la santé des populations avoisinantes. Or, cette affirmation est absolument erronée. En effet, j'évoquerai simplement un rapport, datant de 2008, effectué par l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail, rapport qui indique, je cite, que l'émission sonore des éoliennes ne sont pas suffisantes les émissions, pour générer des conséquences sanitaires directes en ce qui concerne les effets auditifs sur les populations. Vous conviendrez alors qu'il serait particulièrement regrettable qu'un projet aussi vertueux pour la qualité de l'environnement soit annulé par de simples allégations telles que formulées par le requérant. S'agissant désormais des prétendues violations des normes de droit international. Le requérant estime que le porteur du projet aurait porté une atteinte considérable au droit à un environnement sain, prolongement du droit à la vie, consacré à l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme. Or, ce moyen est absolument infondé. La Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt du 9 décembre 1994, Ostra contre Espagne, juge que chaque citoyen européen est bénéficiaire du droit à un environnement sain plus, si l'Union Européenne fait la, prom la promotion, aussi fervente soit-elle, des énergies renouvelables, c'est parce que l'état de santé des citoyens européens se dégrade de jour en jour. En effet, j'évoquerai simplement ici une étude, datant du 5 juillet 2016, effectuée par quatre organisations non-gouvernementales, étude qui affirme qu'en 2013, près de 23 000 décès et près de dizaines de milliers de problèmes de santé étaient imputables à l'utilisation massive du charbon en Europe. Ainsi, l'annulation d'un parc éolien, de la construction d'un parc éolien, non seulement ouvrirait la voie à une utilisation toujours plus déraisonnable du charbon en Europe, mais surtout porterait une atteinte encore plus considérable au droit à un environnement sain quand on soi-disant protéger le requérant. S'agissant de la supposée violation de la Convention de l'UNESCO, le requérant soutient. Que le porteur de projet porterait une atteinte non seulement à la qualité du paysage, mais également au patrimoine culturel de la région. La jurisprudence s'est prononcée à de multiples reprises sur cet égard et a jugé qu'il n'existait aucune incompatibilité entre les infrastructures éoliennes et un monument classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. De plus, je tiens à préciser que ce classement n'est justifié que par la qualité architecturale du monument et absolument pas en fonction de la qualité des paysages avoisinants. En outre, en l'espèce, les éoliennes seraient implantées à près de 4 km de l'abbaye de Cluny, qui ne bénéficie d'ailleurs pas d'un tel classement, ce qui ne permet absolument pas de démontrer l'existence d'une quelconque co-visibilité entre les éoliennes et l'abbaye de Cluny. Je tiens également à préciser qu'il ne reste pratiquement rien de l'abbaye de Cluny, cela réduit donc fortement les éventuels problèmes de co-visibilité entre les éoliennes et ce monument historique. Ainsi, vous conviendrez que l'absence d'impact paysager, couplée à une absence totale de visibilité, démontre qu'il n'existe aucune violation de la Convention de l'UNESCO. S'agissant désormais, et cela conclura mon propos, de la prétendue violation de la Convention 82 de l'Organisation Internationale du Travail, le requérant soutient que les matériaux nécessaires à la fabrication des éoliennes sont importés de Chine, où les conditions des travailleurs chinois sont intolérables. Je tiens à rappeler les objectifs proclamés par l'Organisation internationale du travail elle-même dans ses principes directeurs pour une transition juste vers des économies et des sociétés durables pour tous, à savoir, je la cite, que l'écologisation des économies ouvre de nombreuses perspectives pour la réalisation des objectifs sociaux. Cette écologisation des économies peut être un nouveau moteur de croissance et un générateur important d'emplois verts décents, susceptibles de contribuer à l'éradication de la pauvreté et à l'insertion sociale. De plus, la stratégie Europe 2020 préconise grandement la création d'emplois verts, qui ont d'ailleurs connu une forte augmentation, de près de 50% exactement, entre l'année 2000 et l'année 2014. Ainsi, vous conviendrez que la construction d'un parc éolien, qui induit forcément une création massive d'emplois verts, s'inscrit parfaitement dans les objectifs qu'ils soient internationaux et européens en matière d'écologisation des économies. Ainsi, pour toutes ces raisons, nous vous demandons de rejeter la requête et de condamner l'association Vent au titre de l'article L761-1 du Code de justice administrative. Pour le surplus, je m'en rapporte à mes écritures. Merci Maître questions Comment que vous de la présence de l'aigle de Bonnet dans son sachant que c'est une espèce du sud. Et en présence, quand je dis présence, je veux dire en nombre conséquent. Maître les nous détenons une administration aérienne qui nous est produite. Pour attester que de, de, de, la, de la présence de l'aigle la, de Benoît sur le territoire du sous-mémoire. Et même si c'est une espèce du sud, les oiseaux se déplacent, n'est-ce pas Alors on peut très bien aller au Je te serai à rappeler encore une fois l'atlas des oiseaux nicheurs et est mentionné le fait que l'Atlas des Oiseaux-Niches établit que l'habitat naturel des aigles de Bonélie est autour du, de la Méditerranée, donc la région Provence et la Côte d'Azur, ainsi que les régions catalanes. Je vois donc mal en quoi le, fait, le simple fait d'apercevoir un volatile qui pourrait ressembler de près ou de loin à l'aigle de Bonélie pourrait justifier et attester de la présence de cet aigle et la possibilité d'une nidification de ce volatile. Je vous remercie. Merci. Des questions euh, Vous opposez-vous alors à la transition écologique euh, Proposez-vous d'autres alternatives En effet, oui. Il y a bien d'autres alternatives que l'éolien. Les, les recherches qui ont été faites en ces, euh, ces décennies le prouvent. Euh, par exemple, nos voisins, nos, nos voisins nordiques, la Norvège, la Suède, ont montré que leur avancée euh, dans le domaine écologique, ils utilisent en effet l'éolien, mais ils utilisent aussi d'autres euh, ils utilisent, ils utilisent d'autres énergies renouvelables qui sont bien mieux que l'éolien et plus développées. L'éolien que nous utilisons en France est dépassé et désuet. Nous pouvons l'améliorer ou nous pouvons en faire en sorte qu'ils aient moins d'impact sur la biodiversité de nos terres. vous rappeler aussi que nous ne sommes absolument pas contre une transition écologique, seulement quand on parle d'implantation d'éolien, c'est une chose de, de vouloir produire une énergie verte, mais il faut aussi que cette énergie produite soit compatible avec la protection des espèces protégées et des habitats naturels. On ne, quel est l'intérêt de produire une énergie renouvelable si, en, si pour y arriver nous avons détérioré les espaces naturels l'espèce en voie d'extraction. Euh, nous voudrions également rappeler que le, euh, actuellement, le modèle de construction d'une éolienne, ainsi que l'extraction et l'importation de ses euh, composants n'est absolument pas écologique. Nous l'avons cité dans notre mémoire. Aussi, comme mon confrère l'a dit, euh, si cela a un, un impact sur les espèces, cela va à l'encontre du but même de l'éolien, qu'il soit écologique, mais aussi qu'il contribue à la biodiversité. Il serait dommage de détruire la biodiversité en voulant euh, contribuer à l'écologie. Et euh, si nous pouvions euh, finir très rapidement, certes, le projet s'inscrit dans les obligations de la récente directive, mais... C'est à mettre en relation avec les obligations en matière de protection des espèces, comme nous l'avons dit, pour Quacuny et par un autre site. Et enfin, au sujet, si nous pouvions euh, développer notre euh, argument quoi, sur la, la logique de, de, consom de consommation, l'essor de l'éolien s'inscrit dans une logique d'énergie renouvelable, certes, mais aussi dans une logique d'expansion euh, toujours plus grande de la consommation électrique. Nous, nous préférons nous orienter davantage vers une réduction de la consommation. Et les éoliennes ne sont pas nécessaires pour réduire notre consommation. Je vous remercie. Métriol Je souhaiterais d'abord euh, rebondir sur un propos tenu de... mm -hmm. mm -hmm. par ma consoeur dans cette démarche. Vous avez notamment dit un moment autant revenir au nucléaire. d'abord, je doute que la population de Tchernobyl ou celle de Fukushima soit d'autorité. Ensuite. Considérant euh, les procédés utilisés pour la construction des éoliennes et les matériaux utilisés lors de cette construction. Comme chacun euh, peut le savoir, le principal composant d'une éolienne, c'est son mât. Il est composé en grande majorité d'acier, qui est un matériau entièrement recyclable. Ensuite, les pales d'une éolienne sont formées d'un matériau composite qui, certes, Peut-être difficile à recycler, néanmoins de nombreux experts affirment que nous pouvons développer les moyens pour recycler ces éoliennes et faire de ces éoliennes un moyen de production d'énergie qui soit plus respectueux de l'environnement et plus respectueux de la biodiversité, notamment car contrairement aux sites d'exploitation de production d'énergie que ce soit thermique, via les centrales à charbon ou nucléaire, qui euh, utilisent l'énergie euh, radioactive, qui utilisent l'énergie de la fission nucléaire, se posent plusieurs questions, notamment celle du stockage des déchets. En France, de nombreux, stockages, de nombreux sites de stockage souterrains existent. Et là, pour le coup, contrairement à ce qui a, a était affirmé par le requérant, il y a un véritable impact sur les réserves d'eau souterraines de par l'infiltration. Ensuite, certes, nous pouvons réduire notre consommation. À partir du moment où nous réduisons notre consommation, nous n'avons pas besoin de trouver d'autres moyens de production. Néanmoins, l'idéal est une chose, et la réalité en est une autre. Aussi, il s'agit là non pas d'être idéaliste, mais d'être pragmatique. La demande en énergie se fait toujours plus forte. Aussi, nous devons trouver les solutions pour répondre à cette demande en énergie. C'est dans cela que le projet de la SASU, Ferriogel de Géronie, et que l'autorisation du préfet sont viables, car elles visent à répondre à une demande qui est toujours plus forte. Et, cette demande, et la réponse à cette demande doit être faite dans un respect de l'écologie et dans un respect de la biodiversité. Je vous remercie. Merci. Bien, cette affaire est mise en délibéré. Nous allons procéder à la lecture de l'arrêt. Considérons ce qui suit. Par un arrêt du 19 janvier 2019, le préfet de Saône-et-Loire a autorisé la société fermevénienne de Javenie a exploiter des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent composée de cinq éoliennes et un poste de livraison réparti sur la commune de Jalonie, ce et L'association Point Mauvais a demandé à la Cour administrative d'appel de Lyon l'annulation de cette arrêté. Sur la procédure, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation, au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation, et celui des règles de fond régissent en installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée ou du dossier d'enquête publique relèvent des règles de procédure. Les inexactes. Omissions ou insuffisances affectant ces dossiers ne, ne sont susceptibles de visser la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à, à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance appréciée à la date à laquelle il statue que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population. En ce qui concerne l'avis de l'autorité environnementale, la directive du 27 juin 2001, comme celle du 13 décembre 2011, ont pour finalité commune de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des... Plans et programmes ou sur l'étude d'impact des projets, publics ou privés, susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Uliger à l'interprétation des dispositions de l'article 6 de la directive du 27 juin 2011, donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C474-10, et à la finalité identique des dispositions des deux directives relatives au rôle des autorités susceptibles d'être concernées par le projet en raison de la responsabilité spécifique en matière d'environnement, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la Directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétence pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d'ouvrage, soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu'une entité administrative, administrative celle-ci dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains administratif humain qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné. Il est constant que l'autorisation litigieuse a été délivrée par le préfet du département de Saône-et-Loire, tandis que l'avis de l'autorité environnementale a été émis par une autorité fonctionnellement distincte, la, région, la, pardon, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Bourgogne-Franche-Comté, dépendant du préfet de région. La circonstance que le préfet de région est autorité sur les préfets de département est sans incidence sur la séparation fonctionnelle existant nécessairement entre la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Bourgogne-Franche-Comté et le préfet de département de Saône-et-Loire. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'avis de l'autorité environnementale aurait été émis au terme d'une procédure irrégulière au regard des exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la qualité de l'étude d'impact, l'article R512-6 du Code de l'environnement dispose, premièrement, à chaque exemplaire de la demande d'autorisation, doivent être jointes les pièces suivantes. Quatrièmement, l'étude d'impact prévue à l'article L122-1, dont le contenu est défini à l'article R122-5, est complété par l'article R512-8. L'article R512-8 du même code prévoit que, premièrement, le contenu de l'étude L'impact mentionné à l'article R512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement. Au regard des intérêts mentionnés aux articles L211-1 et L511-1. En premier lieu, si la requérante soutient que le projet affecte potentiellement l'aigle de Bonnelly et qu'ainsi l'étude d'impact devrait prendre en compte cette espèce, elle ne produit pas à l'appui de son affirmation le document de la Ligue pour la protection des oiseaux qui, selon elle, attesterait de la présence de cette espèce sur le site du projet. En l'absence de document, le moyen ne peut qu'être écarté. En deuxième lieu, il est constant que le site d'implantation des éoliennes est susceptible d'être fréquenté par les tirs ce que mentionne l'étude d'impact. L'exploitation des éoliennes est aménagée de façon à limiter l'impact sur les tirs terre par une mise en marche pour une vitesse de vent supérieure à 5,5 mètres par seconde et par la mise en place d'un système de répulsion. Compte tenu de ces conditions d'exploitation, l'impact limité sur les chiroptères a été correctement étudié dans l'étude d'impact. En troisième lieu, la requérante affirme que la commune de Jamelou est dans une zone de sécheresse, je cite, « où intervient chaque année un arrêté préfectoral de restriction des usages en l eau. » L'association n'a cependant pas transmis d'exemplaires des 10 arrêtés préfectoraux Concernant la présence de nappes phréatiques, celle-ci n'est attestée par aucun document. En l'absence de documents, à la plus de son, de son affirmation, le moyen n'est pas fondé. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que du fait du classement de la commune de Cluny, Cluny au patrimoine mondial de l'UNESCO, il convenait d'étudier spécifiquement l'impact du projet sur le site. En tout état de cause, les éoliennes sont distantes de plusieurs kilomètres du site. De ce fait, les éléments dans l'étude d'impact relatifs au site de Cluny sont suffisants. De plus, le site de Cluny originellement, originellement fondé au Xe siècle, comportait d'abord une majorité de bâtiments construits au XIIIe siècle, rasés et reconstruits pour la plupart au XVIIIe siècle, puis finalement restaurés au XIXe siècle par Genève de Duc. L'implantation des du fait de cette dynamique d'adaptation séculaire du site de Cluny, s'inscrit dans cette logique. Dès lors, le moyen est d'élargé. En cinquième lieu, concernant l'étude d'impact sur l'environnement du cycle de Éoliennes, il est indéniable que certains composants liés à la fabrication et au démantèlement des éoliennes, tels que la fibre de verre ou la résine de polyester qui ne peuvent être recyclées, sont nuisibles pour l'environnement. Il n'en demeure pas moins que les éoliennes, selon l'ADEME, se situent en troisième place des énergies les moins polluantes, 12,7 g de CO2, équivalent au les kilowatt Elles s'imposent en tant qu'énergie renouvelable probante. Dès lors, qu'aucune disposition n'exige que le promoteur d'un projet Face à une telle étude, le moyen doit être écarté. Par suite, en absence d'insuffisance de l'étude d'impact et d'irrégularité dans l'avis de l'autorité environnementale, l'association n'est pas fondée à soutenir que l'enquête publique aurait été irrégulière pour ces raisons. Sur les atteintes aux intérêts mentionnés à l'article L511-1 du Code de l'environnement, au terme de l'article L511-1 du Code de l'environnement, sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, des <coughs> nouveaux chantiers et, d'une manière générale, des installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Au terme de l'article L512-1 du même Code, sont soumises à l'autorisation détectorale de des installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L511-1. L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans conditions prévues au chapitre unique du titre 8 du livre Enfin, au terme de l'article L181-3 du Code de l'Environnement, grand 1, L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L211-1 et L511-1 selon le cas. En premier lieu, la présence de chiroptères induit le nécessaire aménagement du fonctionnement des éoliennes pour réduire au maximum leurs effets sur ces espèces. Il convient de prévoir une période d'arrêt des éoliennes lors des périodes sensibles, reproduction et naissance pour les chiroptères. Ces palettes sensibles de fond ont été par un expert afin de réguler des éoliennes et ainsi prendre en compte le développement de l'espèce. De plus, il est nécessaire d'ajouter un aménagement supplémentaire quant à la vitesse de rotation de l'éolienne afin de protéger l'intégrité des espèces. La présence de tirocytères nécessite un déclenchement de la rotation de l'éolienne pour une vitesse de vent supérieure à 6 mètres par seconde. En deuxième lieu, l'association affirme que les socles de béton nécessaires à la construction des éoliennes polluent les nappes phréatiques. Cependant, elle n'établit pas... Elle n'établit par aucun document la présence de ces En troisième lieu, si l'association affirme que le préfet ne pouvait autoriser la construction d'un parc éolien à proximité d'un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, les impacts sur le paysage et le patrimoine sont un site qui a été dit précédemment minimum. En quatrième lieu, l'impact sur la santé des populations environnantes semble incontestable, comme le démontrent différentes études, notamment celle de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES en 2008, et celle de l'Organisation Mondiale de la Santé, OMS, en 2018. En vertu des dispositions de l'article S-553-1 du Code de l'Environnement, voté par la République en litige, la distance minimale des éoliennes aux habitations est d'au moins 500 mètres. Dès lors, en l'absence d'éléments établissant qu'une telle distance ne suffit pas à supprimer les risques pour les populations, l'autorisation n'est pas entachée d'égalité. Sur les atteintes au site Natura 2000, au terme de l'article L414, 4 du Code de l'Environnement, qui assure en droit interne la transposition de l'article 6 de la directive 92-43-CE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et la flore sauvage, lorsqu'ils sont tu susceptibles sais, d'affecter de manière significative un site naturel de milieu, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leur incidence au regard des objectifs de conservation du site. Grand 7. Lorsqu'une évaluation conclue est une atteinte aux objectifs de conservation d'un site naturel donné et en l'absence de solutions alternatives, l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons d'impératif d'intérêt public majeur. Grand 8. Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou un espèce prioritaire qui figure au titre de la protection renforcée dont il bénéficie, l'accord mentionné au CEP ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirer des avantages importants procurés à l'environnement ou, après, après avis de la Commission européenne, pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur. Ainsi qu'il a été dit, l'exploitation des éoliennes est aménagée de façon à réduire l'impact sur les tir au terre par une mise en marche pour une vitesse de vent donnée conduisant à un très faible effet sur ces espèces. Cette situation, à augmentation de cette vitesse et prise en compte des périodes de sensibles, ainsi qu'il est proposé dans le présent arrêt, sera d'autant plus faible. Dès lors, en l'absence d'incidence significative du fonctionnement des éoliennes sur repère, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorisation attaquée viole les dispositions mentionnées ci-dessus. Sur la violation du droit international, la réalité est contestée par la requérante au motif qu'il viole les obligations internationales de la France et notamment les principes directeurs du traité de l'Union européenne, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la Convention européenne des droits de l'Homme et de liberté. Mmh. Et de la convention de 1972 de l'UNESCO relative à la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, ainsi que la convention de 1982 de l'Organisation Internationale du Travail. S'agissant de la convention de 1972 de l'UNESCO, vous écarterez le moyen comme précédemment. S'agissant des autres textes mentionnés, à supposer que tous soient des faits directs, en l'absence de précision sur les stipulations exactes qui seraient violées, la requérante ne place pas la cour en situation de répondre aux moyens invoqués. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Vent est seulement fondée à soutenir que l'arrêté en litige soit complété par l'ajout à son article 3.2.1.1 de la phrase suivante les éoliennes ne fonctionneront que pour un vent de vitesse supérieure à 6,5 mètres par seconde. Un expert désigné par le préfet déterminera avant la prise en service des éoliennes.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 ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même de fils, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Les dispositions de l'article L761-1 du Code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État et de la société ferme et éolienne de Géroni, qui ne sont pas principalement les parties perdantes dans la présence, présence instance. La somme que l'association vend Mauvais demande au titre de frais exposés et non compris dans les dépenses Il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions pour mettre à la charge de l'association une somme au titre de frais exposés par l'État et la société Ferme Éolienne du également et non compris dans les dépens. La Cour décide. Article 1er. L'arrêté du 19 janvier 2019 du préfet de Saône-et-Loire portant autorisation unique d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent par la société ferme de l'économie sur la volée de l'économie, et modifié en ce qu'il est ajouté à la fin de son article 3.2.1.1, la phrase suivante. « Les éoliennes ne fonctionneront que pour un vent de vitesse supérieure à 6 mètres par seconde. Un expert désigné enfin, par le préfet, déterminera, avant la mise en service des éoliennes, les périodes sensibles pour les repères interdisant tout fonctionnement des éoliennes. » Article 2. Le surplus de la requête de l'association Vent Mauvais est rejeté. Article 3. Les conclusions du préfet de et plois et de la Société ferme éolienne de Jaloni, présentées au titre de l'article L761-1 du Code de la justice administrative, sont rejetées. Article 4. Le présent arrêt sera notifié à l'association Vent Mauvais, à la Société ferme-éolienne de Jalemi et au préfet de somme Gracias.